Peut-être le savez-vous, mais depuis SQL Server 2008, et bien ça fait 10 ans maintenant au moment où j'enregistre cette vidéo, Eh bien il y a un type de données qui a remplacé le type datetime. En fait, il y en a plusieurs, mais notamment un type de données qui s'appelle datetime2, hein, c'est bien nommé. Donc le type de données datetime dans SQL Server, dans Transact SQL, il est historique. Je vous recommande de ne plus l'utiliser dans vos nouveaux développements, en fait, de ne l'utiliser que si vous en avez déjà et que vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a plusieurs limitations au type datetime, il ne correspond pas vraiment à la définition de la norme SQL, c'est déjà un bon début pour en changer, et puis il arrondit aux 3 millièmes de seconde ces données, c'est-à-dire, ici, je déclare une variable de type datetime. Ensuite, je lui attribue une valeur qui est 2018-12-31, donc évidemment le 31 décembre 2018, à 23h59, 59 secondes et 999 millisecondes. Et donc on est d'accord que c'est le 31 décembre Eh bien non, puisqu'il va y avoir un arrondi. Si j'exécute maintenant cette requête et que je fais le select final, eh bien je vais obtenir plutôt le 1er janvier 2019. Ah Bon, d'accord, vous allez me dire 1 millième de seconde de différence, c'est bon, on va pas en mourir, mais enfin, quand même, c'est pas la même chose. On est d'accord. Donc, comment fonctionne cet arrondi Si je me mets à 998, eh bien, je vais avoir 997. On a donc une précision à l'intérieur du type de données qui ne peut pas dépasser les 3 millièmes de seconde. On va donc devoir arrondir. Cela dit, ce datetime est stocké sur... 8 octets, ce qui est déjà quand même pas mal. Ça prend de la place. On peut le vérifier d'ailleurs facilement avec la fonction dataLength qui est très pratique pour voir la longueur totale de le, la valeur en octets. Effectivement, 8. Alors, à quoi sert le DataM2 Bon, à différentes choses, mais dans cette vidéo, je veux juste me concentrer sur sa précision. Là, je vais déclarer un DataM2 tout court. Ensuite, je vais lui attribuer une valeur qui est exactement la même qu'avant, et on va voir ce que ça donne. Et nous avons ici une précision de, eh bien c'est quoi C'est en fait un dixième de nanoseconde, ça devrait suffire. Et vous voyez qu'ici, il n'y a pas eu besoin de faire des arrondis. Quelle est la longueur de cette donnée Bon sang, mais c'est la même chose Alors c'est mieux stocké. À quoi servirait-il d'utiliser un datetime à la place d'un datetime2 À rien. Et en plus, vous avez plus de souplesse avec le datetime2 parce que vous pouvez lui donner ici entre parenthèses une précision supplémentaire. Par exemple, si je veux un datetime2 de précision 0, eh bien ça va me donner ici vous voyez 000, 0, 0. mais alors par contre, il va y avoir un arrondi. Oui, c'est vrai. D'accord. OK. Il y a un arrondi dans ce cas-là. Alors, la précision 0 c'est précision à la seconde, donc on va descendre à 1 dixième de seconde, on va voir ce que ça nous donne, et là on a toujours un arrondi, donc on va descendre à une précision au niveau de la seconde, dixième de seconde, centième de seconde, millième de seconde, donc on va descendre à une précision de 4, et en fait, non je dis des bêtises, allez 2, 3, il faut que j'apprenne à compter, voilà, et là c'est bon, donc on peut avoir à peu près le même comportement que notre datetime en faisant un datetime2 précision 3 pour être au millième de seconde, et sans arrondi. Et quelle est, à ce moment-là, la taille de la donnée 7 On a économisé un octet par valeur, et donc, mais euh, n'hésitons plus une seule seconde, passons au datetime2.